Yo YouTube, tu me vois concentré. Je suis dans une game de malade crypto à envoyer 1800 subs pour une game à l'arbalète. Je je donne le meilleur pour euh, sortir une game magistrale. Je vous laisse la regarder. Elle est oufissime, vraiment. Bon visionnage. Yo, je rajoute juste un truc à l'intro. C'est une, c'est la plus belle game arbalète que j'ai jamais fait en deux ans. Oh, c'est compliqué là. Alors ah, là, on est dans des conditions les gars qui sont pas optimales. Hein. J'ai envie de rusher au sniper, j'ai envie de rusher fou. Full sniper, putain je suis en moitié fou. C'est quoi, je m'en bats les couilles. En fait, je lui ai promis, les gars, que j'allais j'allais réussir à faire une game euh, comme ça. Ça coûte, un ça coûte un budget, hein. Je lui envoie la flèche sacrée à ce mec-là. La flèche de Papouasie, c'est on l'appelle. Hein. <rire> Dernière nouvelle, le mec est là-dedans. Ma flèche one shot du tu coup. Sais. Oh, le chien. De de oh. oh, File-moi tes tripes, frérot. File-moi tes tripes. Ok. Il y a un autre gars qui est juste là-haut, apparemment. Je vais, Je vais claquer un silence de mort. The Lord. <rire> The Lord. Les, les gars, on est à 24 400 non mais Non mais crypto, on est où là On est où, gros On est où Elle va jusqu'à où ta fortune, mec C'est... C'est NordVPN, là c'est... Je joue sur des continents Je joue pas avec des mecs qui ont qui ont le PIB d'un continent Au oh bordel là, là, ce soir, là, ce soir, les gars, je vous, prévois, je vous prévois pas de la flèche. Je vous prévois de la fléchasse, les gars. Qu'est-ce que c'est une fléchasse Une fléchasse, c'est une flèche qui a été tirée avec amour. Hein. Une flèche qui est limite téléguidée. Une flèche à qui on a parlé. Une flèche qui nous connaît quasiment par cœur. Hein. C'est une flèche, par exemple hein. Je fais ça tu vois Je fais un 3-6 Je lui tire dans la tête Elle marche C'est une flèche fléchasse On y retourne les gars c'est pas fini Vous voulez que tous mes kills je fasse des 3-6 euh, à l'arbalète avant de les faire C'est possible C'est comme je peux essayer de faire le coup du marteau Le fameux Donc le coup du marteau à l'arbalète, c'est quelque chose, les gars, c'est très très compliqué. Même moi, même moi j'y arrive une fois sur deux. Il a déconnecté le mec juste, juste il m'a rushé pour essayer de m'écraser <rire> J'ai niqué sa caisse il a déco C'est l'explosion de la flèche qui l'a tué Oh la masterclass je... Ouh ça c'est la game qui va honorer euh, notre ami j'ai l'impression. Ah c'est le boss de fin du jeu gros. Il un gars qui est quelque part par là, vraiment pas loin Je sais pas où Je laisse, je laisse tomber les gars Encore toi, Félix 50 Demande de Allez, de bon toi, crypto ça là. L'eau mexicaine les gars Elle décrase les tuyaux Putain je suis dans la merde C'est le cheater, il est revenu Tiens je te tire dans le cul connard de cheater hein. Et t'as une flèche dans les fesses Hein Malik Grosse merde ah, ça continue <rire> Conard, Connard. Il, okay, il va vouloir roulooter son truc, ça va être l'enfer. Hein. C'est... Je dois une game over méga masterclass à crypto. Je suis en train de... Et un, un chaunister règle toujours ses dettes. Donc euh, je suis en train de payer là. Lol. Je sais les gars qu'il y a quelqu'un là Mais euh C'est pas, pas la personne qui m'a tiré dessus Et moi vous savez que y a que la personne qui me tire dessus Qui m'intéresse De la zone, je veux tout Merde. Gars, la... Oui. Automatique en place. Dégage. On va mon deuxième apéro, Tatanus. Vous pensez, les gars? Enfin, euh, je veux dire quoi? Hein? 22ème kill les gars, validé. Yo YouTube, tu me vois concentré. Je suis dans une game de malade. Crypto a envoyé 1800 subs pour une game à l'arbalète. Je, je donne le meilleur pour euh, sortir une game magistrale. Je vous laisse la regarder. Elle est oufissime. Vraiment, bon visionnage. Oh là là. Crypto qui envoie 50 subs. Ah gentil le sky. Oh sky envoie son sub. Sale chien va. Oh non Oh les belles Oh Vous avez eu le préchat Anticipation chat lecture de jeu. Evel Eh hey, Sky Regarde T'es là-haut mon pote Les gars, il se passe n'importe quoi Genre vraiment... Je viens de faire un shot à 150 mètres les gars C'est quoi cette game C'est quoi cette game oh, oh, oh, oh ça clignote <rire> T'es en roue libre frérot T'es en roue libre j'suis... Remarque je suis à 26 kills avec une arbalète quand même Ouais, no je l'ai hit Non, oui, je l'ai re-hit Non mais, non mais... What Non mais c'est... Non mais on est où, les gars with fucking bar and I can